Comment rechercher des sponsors C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 alors maintenant comment rechercher des sponsors parfois en tant que sportif de haut niveau eh bien on aimerait être aidé on aimerait avoir des finances Et pour beaucoup si tu es sportif de haut niveau à part si tu fais partie de quelques-uns pour beaucoup, ça reste difficile d'arriver à vivre de son activité. Et malgré la croyance commune qu'on a que bah, les sportifs, euh, ils arrivent à vivre facilement de leur sport, aujourd'hui, on sait que beaucoup de sportifs sont en dessous, de sportifs de haut niveau reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sont en dessous euh, du seuil de pauvreté et bah, galèrent financièrement. Et du coup beaucoup des fois attendent chez les sportifs je me rappelle moi même à l'époque quand j'étais sportif de haut niveau eh bien on va se dire mais bah, attends je suis quand même sportif et je mériterai on mériterait qu'on batte plus euh, je mériterais ceci c'est pas normal d'être tout seul dans la galère etc et en vrai en réalité maintenant je suis passé de l'autre côté c'est à dire qu'aujourd'hui que j'ai la casquette d'entrepreneur et du coup en tant qu'entrepreneur de de se, de se dépasser au quotidien pour apporter de la valeur eh bien aujourd'hui quand euh, pour avoir la chance d'avoir quand même beaucoup de sportifs de haut niveau dans le programme high performer academy eh bien quand parfois ils ont du mal à trouver des sponsors et eh bien simplement de leur dire ok mais arrêtez d'être dans une position où tu vas attendre les choses de l'extérieur ok pourquoi parce que un être humain a aucune raison de te donner quelque chose si en retour il ne perçoit pas une valeur alors sauf pour certains cas de mécénat où tu connais très bien les entrepreneurs et du coup cet entrepreneur va te donner quelque chose, ça va être un, il va se sentir bien émotionnellement parce qu'il va percevoir qu'il t'aide, ok Mais pour la majorité des entrepreneurs, s'il ne te connaît pas, il n'a aucune raison de te donner quelque chose sans rien attendre en retour. Ça c'est hyper clair et c'est pas ta, ta, ta pseudo image de sportif de haut niveau qui est connu euh, dans ton sport confidentiel qui qui va lui faire changer d'avis. Ça va être vraiment important de te dire. « Ok, je suis sportif de haut niveau et sportif de haut niveau, ça crée une certaine valeur en termes d'image et de performance. » Et une entreprise, eh ben, elle a besoin d'image, de performance. Mais du coup, au lieu d'y aller juste en me disant « Donnez-moi de l'argent, j'en ai besoin pour, euh, pour réaliser mes compétitions. » Ou là, l'entrepreneur, s'il comprend pas, il va dire « Oui, oui, bah, je vais réfléchir. » Et du coup, il va réfléchir toute sa vie et tu verras jamais les finances. Eh bien, d'aller « Ok, de comprendre, intéresse-toi à l'entreprise que tu veux. » Regarde quelle est sa mission, par exemple, et regarde toi, pose toujours la question quelle valeur je peux apporter à cette entreprise et en retour être payé sous la forme où tu l'entends ou avoir des biens en nature en parallèle, mais peu importe, mais ça doit être vraiment un, une notion de ce qu'on appelle échange juste. Il doit y avoir un échange juste dans, dans, cette, dans ce lien, autrement ça ne va pas se faire et les gens, ça va juste leur pomper de l'énergie que tu viennes de leur demander des finances. Pour euh, t'aider dans ta pratique puisque ta pratique c'est toi ce que tu aimes faire mais c'est pas forcément ce que l'entrepreneur veut faire donc à toi pose-toi la question maintenant si tu as envie d'aller chercher des sponsors bah, propose proposer trucs qui sont hyper innovants en échange de la finance bah, peut-être que tu peux faire une heure d'intervention chez eux une heure de conférence peut-être que tu peux euh, créer un séminaire peut-être que tu peux les inviter à un stage mais intéresse toi qu'est ce qu'elle est le besoin de l'autre la vie fonctionne avec des vides que certains ont donc des besoins d'autres que toi tu as d'autres choses qui vont venir combler ses besoins et on est tous complémentaires chaque être humain est complémentaire un système de valeur complémentaire à l'autre et certains systèmes de valeur vont matcher parce qu'il va avoir du besoin qui est là et comment je peux le combler et si tu arrives à voir ce mécanisme et en allant vers les gens vers les entreprises en disant quelle valeur je peux apporter quelle valeur je peux apporter quelle valeur je peux apporter et d'être et qu'est ce que j'estime avoir en en retour, de manière juste, c'est-à-dire que tu ne vas pas pour prendre, parce que si tu vas pour prendre, tu vas avoir peur d'être déçu, mais pour donner et prendre au même degré. Alors tu vas voir que les portes vont s'ouvrir plus en plus facilement. C'est-à-dire en disant voilà, moi avec mon image de sportif, je peux apporter ça dans l'entreprise. Avec mon vecteur de performance, je peux apporter ça dans l'entreprise. Et voilà, tel résultat, tel résultat, vous allez avoir et telle valeur je peux apporter. Alors tu verras que euh, finalement, l'argent que l'autre va te donner va être juste un échange de valeur et bah ça va être top parce que vous êtes tous les deux gagnants gagnants. Et donc